Elle est à toi, cette chanson Toi le là qui sent façon Moi j'aimais ça, le là, Car dans ma vie toujours toujours ça Et le là qui sent façon et découpé sans contrefaçon Aimer bien ça, c'est pas être fou C'est aimer ça comme c'est pas Le là, il n'y a, a rien de ça Que j'adore ça le cerveau là, quand dans ma vie il faisait froid, il y avait toujours le cerveau là. Coupez. Si, sexe, le soleil. Toi, Toi non, non, De non, non, non, non, <rire> oh, non, non, oh, non, ça Aux de 8% et bien de Thank you Il fait du foot. Mais il fait du foot. C'est pas tout à fait par là. Hein. Oh hey. C'est là-bas Là-bas Elle Allez là C'est ici là Le ballon, il est là Oh regarde Il est là le ballon Allez allez Allez Allez, allez. Allez, allez, allez. Oh, oh! Le ballon, il est là! <rire> allez! Allez, allez! Ouais! <rire> Trop bien! Alors, footballeuse, hein!